Je crois, Alors, -là... Ah, oui. je crois que celui-là, je crois que celui-là, je l'ai pas. Plus assez de non ça. pas vraiment, non pas du tout. Je crois que je l'ai pas lui. 3 euros. Le jeu écrit là, peut-être pas plus de 4. Tu as besoin de. Elles sont pas mal mais les prises des euros. T'en as des prises chez toi comme ça On n'en oh. a pas besoin. La mmh. <rire> guitare je sais pas combien. Je sais pas, il fonctionne encore bien. Mais t'as la guitare qui va avec en plus. Ouais, bah c'est le, le type qu'on fait. Là, voilà, là ça fait 15. Bah dis donc, merci, heureusement que j'ai pris un peu de feu. Il n'y a pas dépensé de temps, ça Ça va peut-être te faire un prix, hein Vas-y. Ah, c'est ça aussi. Tu l'as vu, la goutte, mmh. ouais. Non. Moi, ça fait 18. Ah ouais, mais c'est il y avait des jeux Attends, je le faire, essaye. On peut-être peut déjà Ok super. Euh, du coup euh, 3, 3, 9, 10, 12, 15. Oula 2, 3, 4, 5, 6, 7, ça va être plus facile. <rire> <rire> 7 fois 3, ça fait 21. 21 euh, On peut arrondir à bas Oui D'accord. Parfait. Super. <rire> voilà. Ah bah ça va faire un euro et puis moi, bon, il sera voilà. <rire> Celui-là, j'ai jamais réussi à faire. Et pourtant, je l'aimais bien. Perdu. Je peux le descendre un peu. Il est complet, il est quasiment neuf. Hein, voilà. ouais, la guitare est à un moment. Je protège toujours mes trucs. Il y a juste le carton qui a pris un vrai, peu de cher. temps. cherche une. Il y a fait. deux guitares, il y a le jeu. Vous, vous les faites, faites à ça combien À 15. 15. 15. Ouais, ça m'intéresse, je suis mais il y a le jeu ici. Hop. Et pareil, je pense que le CD, il est quasiment neuf. Hein. Je prends soin de mes... mes jeux. C'est les deux ensemble alors Ouais, ouais c'est le lot. 12 euros le tout, ça vous irait Ouais, je veux bien. 12 euros ça me va. 12 euros, tu dois t'avais autre chose aussi Et... Ouais j'ai quelques autres jeux ici. Heures, on bon on prend ça à 12 euros déjà. Ça va faire deux tours à la voiture. Ouais, ouais, ouais. <rire> euh, heureusement je suis pas trop loin. Ça, c'est le seul truc compliqué, c'est de leur mettre le remettre dans cartons. carton. Sans allumer ouais. le carton, oh, c'est mort. Il ça, c'est oui, vrai que les cartons, ça, c'est... Ça, c'est vraiment... C'est ouais. là où on fait ça, comme ça. Voilà. Là, c'est bon. Oh, regarde, on, on peut dire, j'ai du scotch. On peut me mettre du scotch. Je, Je peux garder bien. un peu partout en même temps Ouais, voilà. Bah. <rire> bon, bah, il faut peut-être 10 euros. Merci beaucoup. Voilà. Regarde, hop, là. Il faut que ça se fasse trop la mâle. Okay. voilà okay. bon bah c'est bon il gagne oublier je crois qu'on joue des soldats sur mars euh, qui viennent récupérer une ressource quelconque on ça. ça. vient de Oui. Ça, c'est ça. Ça, ça. Ça, ça, Je crois que ça, ça, Je c'est c'est <rire> Je te fais voir. C'est des démos. Ah, c'est des démos. Ouais. Ça pas valable, pas. Les... Non, c'est C'est on n'est pas on Oui, c'est la place, il y a il n'y avait rien. Oui, il y a que la moitié et encore il a y a il y a de moins. Parce que l'année dernière, la place était pleine. Il n'y avait pas C'est ah, ah, oui, il y a plusieurs Pokémon, il y a plusieurs séries, ah, soleil et lune, les voyages, <rire> les voyages, oui, après il y a différents après, Pokémon, après c'est autre chose, Foot de rue, les ah, Avengers, oui, Star Wars, en fait, Tu vois je les ai tous, <rire> c'est le, <rire> le même non, ah, non J'aime bien ce film là aussi, <rire> C'est rés... ouais, c'est sur le, le film. Le... Donc il voit. Ouais, le ça oui, euh... C'est un, bon, hein, euh, un euro, D'accord. Oh, ben, C'est parti pour le petit retour vide grenier. Donc on va commencer par un petit livre Pokémon. Voilà. Donc j'en ai plusieurs. J'en ai 5, euh, je crois. J'aurai même pas le temps de les lire. Un petit Rémi sans en famille. Ensuite j'ai un jeu GameCube. Alors par contre il n'est pas complet. Faut que je vérifie aussi parce que je ne sais plus si je l'avais. On va regarder tout de suite les amis. Sur mon étagère. Parce que je ne sais plus si je l'ai. Alors, voyons voir ma belle étagère. Donc j'ai pas beaucoup de jeux de Gamecube. J'ai que ça. Non, je n'ai pas ce jeu-là, je pense. Regardez vite fait. Je vous le présente ma collection en même temps. Moi, je l'avais déjà présenté sur une autre vidéo. Donc. Donc euh, normalement je n'ai pas Harry Potter, Pac-Man, Mario Ouais donc ça me fait un jeu de voiture Yes, j'ai pas de jeu de voiture encore sur la GameCube Donc voilà, donc à tester, ce que je ne connais pas du tout Ensuite Rayman Origins Donc lui je l'avais pas Et regardez la facture 30 euros, oh, ben mon dieu moi je dis pour 3 euros 3 euros à peine parce que comme je l'ai eu en lot je l'ai en lot avec bah, celui que je vous ai montré là et le jeu Gamecube et aussi celui-ci qui est normalement aussi complet nickel je le remets bien voilà donc à tester aussi ce serait là, c'est pareil, je ne euh, l'ai jamais fait. Les amis, j'ai aussi la guitare Heroes. Donc voilà, les amis.